Bonjour à tous, donc euh, nous allons prier un rosaire à quatre mystères à l'aide de ce petit fascicule euh, aux éditions du Parvis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, donc euh, nous prions dans ta divine volonté, Seigneur, donc multiplie les grâces à l'infini, et nous prions tout particulièrement pour la conversion de Vladimir Poutine pour la conversion de Joe Biden et pour la conversion d'Emmanuel Macron. Euh, nous prions pour la paix dans le monde, mais tout particulièrement en Ukraine. Et euh, nous consacrons personnellement, à titre personnel, dans ta divine volonté, nous consacrons la Russie au cœur immaculé de Marie, au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit, ainsi soit-il, fiat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 Dans tous les cœurs, fais ce beau don euh, de la foi à toutes les âmes, passées, présentes et futures. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, raffermis notre espérance. Raffermis de plus en plus notre espérance en ces temps qui vont devenir de plus en plus difficiles. Ne nous, nous voilons pas la face.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 un royaume de justice et de paix. Seigneur, rend humble les cœurs les plus guerriers, les plus ivres de puissance. Rends-les perméables à la foi, au dialogue et au pardon, à la bonne nouvelle. Seigneur, envoie partout des messagers de paix, des prophètes de la paix, des anges et des archanges de paix. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 que tu ne peux cacher, que les belligérants n'aient pas d'abord le souci d'eux-mêmes mais se préoccupent de leurs opposants dans une tentative de compréhension et d'écoute mutuelle. Qu'ils puissent se ressourcer dans l'esprit et n'être inspirés que par lui, qu'un champ de paix puisse rapidement s'élever. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 Viens faire cesser, amoindrir le commerce des armes. Instaure ton royaume d'amour, d'humilité, d'entraide, de justice et de paix. Que les belligérants puissent te voir, t'entendre, t'adorer et se mettre en route ensuite par un autre chemin. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 qu'ils puissent écouter les tuteurs de paix, qu'ils se soumettent, s'abaissent devant la toute-puissance de Dieu. Nous te présentons les morts, reçois-les. Nous te présentons les handicapés à vie, les traumatisés à vie. Soutiens-les, qui trouvent de l'aide. Seigneur, oblation sainte, reçois notre oblation unie à la tienne et celle de la Vierge Marie, qu'elle intercède efficacement pour les belligérants.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 Seigneur, tu te laisses retrouver au Temple par tes parents après trois jours de recherche angoissée. Donne la persévérance aux artisans de paix. Soutiens, console, guéris les angoissés. Nous t'offrons les larmes des populations endeuillées. Nous t'offrons les prières des aspirants à la paix. Que l'unité entre les peuples séparés, les ethnies séparées, les régions séparées advienne. Que la parole de Dieu sainte et pacifique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 Saint-Michel Lacan, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Donc merci aux spectateurs qui, qui a suivi depuis le début, et moi j'enchaîne j'enchaîne avec les mystères lumineux, donc le chapelet des mystères lumineux pour la paix. À tout de suite.